Eh ben salut et bienvenue dans ce Let's Score numéro 7. Alors, ce que j'ai prévu pour cet épisode, c'est de faire la musique. Typique d'un boss de jeux vidéo style Zelda sur Game Boy ou euh, voilà, des, des anciens jeux genre sur NES, etc. Ce qui veut dire que j'ai envie de composer une musique en 8 bits. Et euh, la petite particularité c'est que en fait, j'aimerais que cet épisode soit lié au numéro 8, le suivant Où là en fait je, je compte réorchestrer la composition que j'aurais fait aujourd'hui en 8 bits C'est à dire pour 4 pistes en son synthé quoi Et je vais le réorchestrer pour que ça sonne avec un orchestre symphonique Donc ça sera un boulot de réorchestration, ce sera pas de la composition originale dans l'épisode 8 Mais je trouve ça assez classe de voir comment on peut passer d'une musique 8 bits simple Ce que je vais faire aujourd'hui à une musique orchestrale épique de ouf que euh, Ce que je vais faire donc dans l'épisode 8 Ce qui m'inspire c'est un peu ce qui s'est passé avec les réorchestrations des musiques de Zelda ou de Final Fantasy par exemple pour les, les concerts qu'ils qui font là depuis euh, un certain temps et donc en fait ça va être un peu le même principe donc j'espère je, que ça va être cool On y va Et ben bah, voilà on est parti Alors euh, qu'est-ce qu'on a ici euh, Donc j'ai créé quatre pistes parce que si je dis pas de conneries les musiques en 8 bits sont faites euh, sur quatre pistes On a plutôt deux, deux pistes qui sont euh, pour la mélodie ici donc c'est des ondes carrées, hein, des truc de... ça sonne comme ça c'est très, très moche hein, mais bon c'est le principe et puis, euh, pareil, une autre onde carrée ici, donc plus dans le grave pour les basses. Et quatrième piste, ça sera une piste de percussive, en fait, euh, qui sonne un peu comme des caisses claires. Alors, bon, pour l'épisode 8, pour la réorchestration, on pourra s'amuser à mettre d'autres percussions, évidemment. C'est ça, est, est ça qui est cool. Donc, on va partir là-dessus. C'est très léger, et on va essayer de faire une musique de boss, un peu inquiétant, avec ça. Donc, euh, on va voir comment ça va se passe. Alors, le tempo est très important, évidemment. Euh, J'aimerais que ça sonne comme ça. Donc, on va voir. Ok, une note de basse répétée en double croche, un truc très très martial, donc, euh, donc voilà Alors très important évidemment c'est le rythme, quel rythme on va choisir, donc ça on va se baser sur les percussions pour faire ça J'y vais à l'impro, on verra bien ce que ça va ce que ça va donner hein. Ok, bon bah écoutez, ça c'est pas mal hein c'est très basique, mais on s'en fout. Alors, la tonalité... Do mineur. Ouais, ça c'est pas mal, écoutez, hein. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ici Je viens de mettre... La tonique, qui est Do. Puis la dominante, qui est ici un Sol. Et juste après, le quatrième degré augmenté, c'est-à-dire qu'on a... Un, une carte augmentée avec euh, la note de basse et donc je le dis souvent hein, c'est un intervalle qui est dissonant qui colle parfaitement à une musique de méchant par exemple comme ici un boss euh, de euh, fin bon j'ai bien envie de mettre des espèces de vagues chromatiques en dessous mais alors pas aux ondes carrées mais plutôt aux ondes euh, triangles on va, on va essayer de faire ça ouais ça c'est pas mal écoutez un peu le bête de truc c'est très très bien ça. Bon alors c'est très simple comme accompagnement, pour l'instant il n'y a pas de truc de fou. Bon on va voir comment ça évolue de toute façon. Est-ce qu'on va pas pouvoir faire une espèce de petite harmonie ici avec la deuxième voix Bon alors je sais, j'ai déjà dépassé, je suis déjà à 5 voix au lieu de 4. ça le fait Voilà tout simplement. Voilà, ok. Allez, on va changer de, de bloc. Alors, des petits éclats. Alors, dans ma tête, évidemment, ça sonne comme des trompettes. On va changer la caisse claire, évidemment. On va essayer de, de marquer une petite rupture rythmique un peu pour pas que ça soit trop répétitif. Moi, j'ai horreur de ça, donc euh, voilà. On peut laisser répétitif. Enfin, moi, moi j'aime pas ça, c'est chiant. Bon, on va varier un petit peu cette petite formule rythmique. Voilà, on va essayer de combler ce vide-là grâce à euh, une ascension de notes euh, ici quoi, pour, que, pour que ça fasse un petit peu plus varié. Pour moi, les musiques de boss, euh, c'est souvent des choses qui sont très dans le chromatisme. Le chromatisme, donc en gros, euh, au lieu d'utiliser toutes les notes d'une tonalité qui sont espacées soit d'un ton complet, soit d'un demi-ton, ici on va aussi utiliser euh, des notes qui ne sont pas dans notre tonalité, donc en faisant varier, en faisant des enchaînements de demi-tons uniquement comme par exemple entre notre tonique et la sensible ici et puis là j'ai fait une seconde une seconde mineure et je retourne sur ma tonique alors cette note là, là, celle qui est en haut là, elle appartient pas à notre tonalité donc du coup tout ça, ça c'est assez euh, dérangeant aux oreilles puisqu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses enfin en tout cas c'est pas très satisfaisant aux oreilles, c'est pour ça que ça colle bien avec une idée de tension en fait tout simplement cette petite caisse claire me convient, c'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa. Est-ce que je vais tenter plutôt des chromatismes ici Ah c'est bien ça, écoutez Ouais bah c'est... Euh, très bien. Ok Ça c'est typiquement du chromatique, voilà, c'est un motif chromatique. Voilà, et ça collerait très bien à cet endroit-là. Ce beau gosse de ouf Ah putain, j'ai une autre idée. Regardez un peu. On va déstructurer cette basse, histoire d'avoir quelque chose encore un peu varié, et pas trop répétitif, parce que sinon c'est du timer like Et non, ça ne me convient pas. Oh là là, je clash très timer. Moi, je, moi je, franchement, ça me convient. Euh, moi, je veux dire, euh, à partir de là, on part sur euh, une base qui est plutôt correcte. Alors là, ce motif sort un peu de nulle part. Euh, le son euh, survient un peu bizarrement. Donc, petite technique que je viens de mettre en place. On va introduire ce son, mais simplement sans qu'il soit présent, en le mettant avec des notes toutes simples, comme ça, euh, sur notre tonique, ça sera bien, parce que la tonique, elle est, elle est jouée là partout, donc il euh, faut que ça colle à l'harmonie, évidemment. Hein. Voilà. Ça va être bien. Ouais, c'est très bien. Les chromatismes nous permettent de, de faire des modulations. Et j'aime bien les modulations. Et donc là, on va en faire une belle, ce qui va nous permettre de relancer un petit peu l'enjeu, le, la tension et tout ça dans, dans le combat. Par exemple, ça peut être très très très sympa. Ok, donc là on va partir sur un moment un petit peu plus suspendu, quoi, un espèce de petite pause un peu, avec des gros sons lourds, donc là j'imagine des gros accords au trombone. On s'en doute, on connaît ilou Bon là évidemment ils sont aigus, mais on fera un choral avec les cuivres complets. Voilà, donc il faut des trucs dissonants, bien lourds, bien effrayants. On écoute tout ce passage là parce que c'est un, euh, un peu compliqué en fait On va plus ou moins jouer les mêmes accords Pas tout le temps mais plus ou moins jouer les mêmes accords Mais en les faisant baisser ou monter d'un demi-ton à chaque fois euh, En parallèle en fait Donc ce qui est cool c'est qu'on a une belle descente chromatique de basse Bon, on l'entend pas trop là, écoutez juste si je l'augmente d'une octave. Voilà, ça, très souvent, en musique classique, ça symbolise la mort. Donc du coup, c'est plutôt parfait parce qu'on va peut-être mourir, voilà, même si on a euh, même si on a trois cœurs au début, hashtag hein, Zelda. On le remet dans le grave, voilà, bon, ce qui nous manque, hein, c'est les percussions, on l'a bien remarqué, n'est-ce pas Merci, Captain. Donc moi, j'aimerais des roulements de caisse claire, euh, genre avec beaucoup d'espace entre chaque roulement. Comme ça ça va être euh, parfait pour la tension donc c'est des trémolos de caisse claire donc en fait euh Donc ce qu'on va faire hein, pour conclure parce que bon ça commence à avoir une petite gueule sympa c'est reprendre tout ça et puis le refaire jouer une deuxième fois sauf que on sera passé en fa donc ça va changer voilà on va tout transposer en fa sachant qu'on part de do D'accord ça le fait ou pas Bon, ça, j'ai pas envie de le remettre, en fait, ça me saoule. Concrètement, ça me saoule. Par contre, j'aimerais changer et essayer d'ajouter des espèces de vagues chromatiques avec ça. Ouais, très bien. Et ben voilà, écoutez-moi ça. Vu qu'on va pas refaire de modulation à cet endroit là, hein, vous vous rappelez qu'on a, on a refait la même chose en boucle, on va rechanger la fin histoire d'éviter cette modulation et pour rester en phare hein, d'accord Donc on va tout simplement reprendre ça et le remettre là. Voilà, ok, là on est bon. Tiens, je vais enregistrer quand même mon projet, ça serait quand même pas mal. Musique, let's score 7. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit Comment on finit Je sais pas comment on finit en fait. Ouais, bon, vas-y, on a un accord la con. C'est nul hein, c'est complètement nul, bon mais j'en ai marre donc euh, là on va terminer maintenant. Alors sachez que je vais peut-être évidemment changer des petites choses, notamment toutes ces vagues chromatiques là, hein, vous vous rappelez hein, les enchaînements de demi-tons qui sont hyper répétitives et oui et donc je vais peut-être la changer une fois que je passerai tout ça sur euh, FL Studio et que j'arrangerai 2 trois petits détails, donc notamment les sons hein, évidemment, même ces sons-là, qui sont des sons synthés de base, sont mauvais sur Mélodie Assistante, donc c'est dommage. En plus de ça, ça c'est joué là par des ondes euh, triangulaires, d'accord Donc c'est beaucoup plus perçant comme son, ça s'entend beaucoup plus, alors que moi je vais vraiment mettre l'accent sur cette partie-là, d'accord c'est ça qui va être vraiment entendu. Donc au euh, niveau du mix et tout ça, il y aura des changements par rapport à ce que vous avez entendu là. Je fais écouter l'ensemble et ensuite je conclurai. Ok, c'est parti. Alors je vais peut-être faire un prémix. Bah écoutez, ma foi, ça me convient à peu près. Hein, voilà, on fait pas des merveilles, mais je trouve qu'on est dans l'esprit. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez évidemment en commentaire. Ça m'intéresse toujours de voir euh, si on est plutôt, euh, si je tombe plutôt juste ou pas. Euh, en attendant, euh, vous allez découvrir dans le générique de fin du coup la version finale. Hein, alors ce sera assez proche de ça évidemment, puisque là on a. Pas des orchestres symphoniques qui vont mieux sonner avec des sons euh, des sons cool euh, ça sera des sons euh, toujours des sons 8 bits mais je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le let's score numéro 8 où j'aurai enfin où je réorchestrerai tout ça et je ferai jouer chaque piste par des instruments de l'orchestre et donc là on va pouvoir euh, être sur quelque chose qui va vraiment envoyer du gros steak tu vois ce que je veux dire ouais toi même t'as vu ok donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois je vous laisse découvrir le résultat final et puis ben bah, moi je vous dis plein de bisous à bientôt